Le calendrier de l'Avent 2016 de Totti Pies. Jour 20. C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une poupée Barbie à sa fille pour Noël. Elle demande au vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles. Il lui dit. Il y a la Barbie adolescente à 18 euros, la Barbie adulte à 32 euros et la Barbie divorcée à 350 euros. La femme s'interroge, pourquoi la Barbie divorcée est aussi chère Et le commis répond, parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken, le...